Paul Conseil, Supply Chain et Retail de Talent Consulting, intervient aujourd'hui pour des acteurs transporteurs, distributeurs, industriels ou encore des logisticiens sur des problématiques opérationnelles, stratégiques, et de digitalisation des opérations, d'innovation. La fonction transport apparaît comme une notion névralgique pour nos clients et nous les accompagnons de la stratégie jusqu'à la refonte de leur système d'information. L'Order Management System est également aujourd'hui un levier de croissance très très fort au regard de l'omnicanalité, l'innovation comme élément de différenciation durable pour l'entreprise et enfin la stratégie track and trace. Le track and trace, c'est-à-dire la traçabilité des produits ou encore des unités de manutention, notamment de transport, est particulièrement importante au regard de l'offre et du besoin client. Grâce aux différentes missions que nous réalisons depuis plus de 15 ans, nous avons développé tout un ensemble de méthodologies et d'outils qui nous accompagnent et qui nous aident aujourd'hui dans les missions que nous réalisons. Nous avons, à titre d'exemple, un outil interne qui nous permet d'optimiser les flux de transport de nos clients. Nos différentes missions nous ont permis aujourd'hui de développer deux grands savoir-faire. L'intelligence collective et la sécurisation des projets critiques de transformation. L'intelligence collective est une approche aujourd'hui de co-construction qui mêle l'ensemble des équipes du client, opération, marketing, digital, système d'information, avec le savoir-faire, l'expertise de talent consulting. Nous mêlons ainsi à la fois des expertises du d'UX, sectorielles, technologiques, pour arriver à faire émerger très rapidement de nouvelles idées et à fédérer l'ensemble des équipes sur un objectif bien déterminé. Dans le cadre de la sécurisation des projets critiques de transformation, nos clients attendent de nous que nous puissions être porteurs de convictions pour réussir leurs projets. Nos convictions sont défendues par un collectif de personnalités très différentes à l'esprit entrepreneurial, également avec une volonté de prendre du plaisir dans notre travail. Nous avons initié il y a plusieurs années une communauté supply chain qui permet aujourd'hui de détecter des tendances, d'identifier des nouvelles technologies qui feront l'avenir de la supply chain pour contribuer à de la valeur ajoutée pour nos clients. Par exemple, chaque année, nous menons une grande enquête sur les solutions et les besoins de traçabilité dans la supply chain. C'est l'occasion ainsi de réunir clients, start-up, acteurs innovants et l'ensemble de l'écosystème intéressé par cette problématique. Tout ça, c'est ce qui fait notre différence. Nous souhaitons ainsi contribuer à une supply chain plus collaborative, responsable, plus humaine et beaucoup plus innovante.